Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire un programme sur MPLABX, puis comment se structure l'interface de MPLABX, pour ensuite finir par créer votre premier fichier de code dans ce logiciel. C'est parti Pour créer votre premier projet, vous avez trois options. Vous pouvez soit aller sur la page de démarrage de Microchip qui s'affiche et cliquez sur Create New ou sinon vous pouvez aussi aller sur la part d'outils et cliquer sur la petite icône qui ressemble à une boîte avec une petite croix verte New Project ou aller dans File et vous retrouvez cette même petite icône sur la première fonction vous pouvez même faire le raccourci clavier CTRL-MAGE-N Nous allons cliquer dessus. On va suivre par la suite les étapes de l'installation d'un nouveau projet. On va choisir la catégorie de ce projet. Ensuite projet standalone. Je travaille moi sur le pic 16F Si vous travaillez sur un autre pic, rentrez votre pic correspondant. Pour la présentation et l'exemple, je ne vais pas mettre d'outils. Nous pouvons mettre le simulateur. Si vous avez un programmateur de connecté, vous pouvez être un programmateur. Par exemple le pic 3. Nous allons cliquer sur suivant. Le leader, C'est optionnel. Vous pouvez passer cette étape. Il faut ensuite sélectionner le compilateur installé précédemment, sélectionner XC8 version 2.32, ma version actuelle. Nous allons ensuite nommer notre projet MPLAB. Pour l'instant c'est un projet de test, donc je vais marquer test. J'ai déjà pour ma part choisi l'emplacement du dossier, je vais ensuite définir en tant que projet principal, cela peut être modifié plus tard. Et la deuxième case sert à savoir si vous avez déjà créé un dossier spécial pour les fichiers ou si vous voulez que ce soit le logiciel qui crée un dossier en .x pour héberger tous les fichiers de votre code. Si vous n'avez pas à créer vous-même de dossier, je vous conseille de laisser décocher. Parce que lorsque vous supprimez votre dossier avec MPLABI, il risque de supprimer tout le contenant du dossier. C'est-à-dire supprimer tous les autres projets qui ont été mis dans ce dossier. Si par mégarde vous, vous avez mal rangé ce, ce dossier, si c'est fait automatiquement, vous n'aurez pas de problème. Donc ne cochez pas cette case. Ensuite, Encoding se réfère à la manière d'encoder les entrées de votre ordinateur dans le logiciel. Les encodages de caractères japonais ou chinois seront différents des encodages des caractères européens. La norme ISO est conforme pour l'Europe. Cliquez sur Finir. Nous sommes maintenant sur l'interface de MPLAPI. L'interface peut se décomposer en trois parties distinctes. La première partie, la partie Menu. Celle-ci se compose de beaucoup de menus. Les deux plus importants pour vous seront le menu File qui vous permet de gérer votre projet. Et le menu production qui vous permettra de compiler et de programmer votre microcontrôleur. En dessous de celui-ci, nous avons la barre d'outils. Plusieurs icônes y sont représentées. Respectivement, de gauche vers la droite, nous avons créer un nouveau fichier, créer un nouveau dossier, ouvrir un nouveau projet, retour en arrière, retour vers l'avant, compiler, compiler et nettoyer, programmer le progrès sur la puce et lire le projet. Ensuite, il y a garder le programme en position reset et débugger le programme et plusieurs fonctions avancées qui suivent. En dessous de cette barre d'outils, nous avons plusieurs onglets. Chaque onglet possède sa propre fenêtre. Les onglets sont tous libres. On peut les déplacer comme on le souhaite, un peu n'importe où. On peut aussi les fermer pour qu'ils n'apparaissent plus sur notre page. Voilà, nous avons fermé tous les onglets. Ils ont tous disparu. Si vous avez perdu un onglet et que vous souhaitez le retrouver, dans le menu en haut, Windows, vous pouvez soit sélectionner spécifiquement un onglet, ou si vous souhaitez la disposition d'origine, vous pouvez faire Reset Windows qui va automatiquement faire réapparaître toutes les fenêtres. Voilà pour la partie des fenêtres. Nous allons maintenant créer un fichier C qui contiendra le code dont nous avons besoin pour programmer notre microcontrôleur. Nous allons pour cela cliquer sur le dossier virtuel sur ce file, clic droit, new, main.c, nous allons cliquer dessus. On va ensuite rentrer dans une fenêtre de création de fichier. Nous allons appeler notre programme programme principal avec un angle score pour ne pas créer de conflit. Voilà, finish. Le programme se crée. Et dans la partie main, vous pouvez supprimer le code actuel et créer votre code en C. Voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo, vous savez maintenant écrire un programme en C dans MP Labix. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, la suite de celle-ci.